Annyeong. YesStyle devient de plus en plus populaire et énormément de personnes se posent des questions sur la qualité de ce site, je vais donc te donner mon avis honnête sur YesStyle tout en sachant que non le titre de cette vidéo n'est pas clickbait, j'ai bien dépensé 10 000$ en total sur YesStyle c'est depuis que je suis inscrite dessus, ce qui fait à peu près 10 ans, je pense que j'ai assez d'expérience pour te parler style et pour répondre à tes questions si c'est le vrai info que sur cette chaîne, bienvenue, moi c'est Laura mon but ici c'est de t'aider à trouver ton style en t'inspirant de la pop culture coréenne donc si jamais ça t'intéresse, eh bien n'hésite pas à t'abonner pour voir mes vidéos chaque semaine Yest style est un site que je recommande et que je continuerai à recommander c'est vraiment une caverne d'alibaba, mais il y a des choses qu'il faut quand même savoir. Déjà je commande sur le site depuis 2011 donc j'ai vraiment この<音楽> le temps de les voir évoluer et maintenant on les voit vraiment devenir hyper populaires et c'est assez impressionnant je dois dire mais en fait finalement ce site là ça fait pas genre que quelques temps qu'il existe il existe depuis 2003 soit quasiment 20 ans et c'est énorme pour un site e-commerce pour qu'un site e-commerce ait duré aussi longtemps c'est assez impressionnant donc non YesStyle c'est pas un nouveau truc je pense que même certains d'entre vous n'étaient pas nés alors qu'il y avait déjà YesStyle donc déjà juste première chose pour que certains arrêtent de paniquer si c'était une arnaque le site n'aurait jamais duré aussi longtemps. Voilà, ça, c'est fait <rire> D'un côté purement pratique dans la description de cette vidéo je vais te mettre les temps où je parle de chaque sujet comme ça tu pourras aller voir si jamais tu veux directement sauter à un endroit et je mettrai aussi des liens vers les vidéos complémentaires sur chaque sujet donc si jamais tu veux aller en profondeur sur quelque chose eh bien tu peux. Il y a aussi ma vidéo annuaire de code promo YesStyle donc en fait dedans qu'est ce que je fais Je mets dans le tout premier commentaire les derniers codes YesStyle donc si jamais va checker ça à la fin, va mettre cette vidéo en favoris si tu veux économiser un peu d'argent. Ok c'est parti On va commencer par la beauté et là franchement je pense que ça va être assez simple. Tu peux y aller les yeux fermés, il n'y a aucun souci, genre je te le recommande même à 15 milliards de 1000 de pourcents, je sais pas, moi j'achète tous mes cosmétiques sur YesStyle, j'achète même plus mes cosmétiques ici, donc en Suisse, j'achète vraiment tout sur YesStyle, parce qu'il y a vraiment toutes les marques que je veux, et c'est vraiment, il y a un énorme choix avec des marques de folie, donc clairement tu peux y aller. Ensuite quelques petites remarques, non il n'y a pas de contrefaçon de marque sur YesStyle, YesStyle est un revendeur agréé de chacune de ces marques, donc là il n'y aura pas de souci. de même pour ta sécurité, chaque produit respecte les normes de son propre pays donc il va respecter les normes par exemple du Japon de la Corée des États-Unis etc tout dépend de son pays d'origine et puis finalement non ils ne sont pas dangereux je pense que même si tu prends les produits K-beauty ils sont même bien meilleurs que les produits que nous on a en Europe donc franchement pas de panique vas-y cool ensuite le point qui mérite un peu plus d'attention les vêtements selon moi le problème il est pareil en fait pour les shops en ligne qui vendent des vêtements. Dans le sens, acheter un vêtement en vrai versus acheter un vêtement en ligne, c'est pas du tout pareil. Tu peux pas connaître la matière, tu peux pas du tout savoir comment ça va être sur toi. Parce que des fois, tu vois, je sais pas, je pense que ça t'est déjà arrivé, tu vas dans un magasin en vrai, tu dis, ouah, c'est trop, elle est trop canon et tout, et tu l'essayes et tu ressembles à un sac de patates. Voilà, ben là en gros, c'est la même chose, sauf que sur YesStyle tu l'auras déjà acheté. Tu peux retourner, mais ça te coûtera plus cher de retourner. Donc entre guillemets, en fait, tu as aucune chance. C'est ça passe ou ça casse et voilà, c'est juste là en fait où j'ai envie d'attirer ton attention. C'est que bah il y a des petites sur Style, Franchement, il y a des trucs et des habits que j'ai depuis pire longtemps que j'adore, que je mets tout le temps, qui sont absolument géniaux. Il y en a quelques uns où j'étais un peu genre mmh, mais. C'est pas un coup de cœur finalement. Mais après, j'ai jamais eu d'énormes catastrophes. C'est plutôt souvent la coupe ou la texture qui me plaît pas trop ou la taille qui ne me va pas. Évidemment, c'est un site asiatique. Les tailles sont plus petites. Il faut vraiment faire attention à ça. Et bien sûr, il faut pas s'attendre à une qualité de luxe quand tu payes un habit le prix d'un sandwich. J'ai une vidéo complète sur comment choisir ses habits sur des sites asiatiques, c'est une ancienne vidéo mais les conseils sont toujours d'actualité donc je t'invite à aller regarder ça si jamais tu veux en savoir plus. Ok niveau accessoires, donc ce qui est sac et chaussures, j'ai des petits commentaires à faire. Les chaussures, comment dire, la taille n'est absolument pas logique. J'en ai commandé plein des chaussures sur YesStyle et comment est-ce qu'ils font généralement les mesures C'est qu'ils font ça en millimètres. Donc tu auras par exemple une paire de chaussures ce sera 250 mm, ce qui fait que ça fait en fait pour un pied qui est de 25 cm typiquement. Donc tu mesures ton pied, tu vois le nombre de centimètres que ça te fait, bim ça te fait la pointure. Problème de ça, c'est que ben typiquement, j'ai acheté un exemple tout con deux fois le même genre de paire de chaussures. Je les ai là d'ailleurs, c'est enfin, j'en ai il me reste une des deux paires. C'est celle-ci. Donc les deux paires, je te jure, elles étaient c'est les mêmes, c'est pareil, plateforme, même strap, même, même chose. Et puis donc je les ai pris les deux en 250 cm, enfin 250 mm. Il y en a une qui est juste juste assez grande pour moi. Et l'autre qui est beaucoup trop grande. C'est la même taille. Si je peux donner un conseil pour moi, ça serait en fait d'aller vers des chaussures qui sont fermées dans lesquelles tu peux mettre des chaussettes. Dans le sens, tu vas sur une taille une ou deux tailles plus grandes et après si jamais c'est trop grand tu peux toujours mettre des chaussettes typiquement les bottines tu vois rien ne t'empêche de mettre des chaussettes un peu plus rembourrées comme ça, ben ça ça te fait si jamais il y a un espace entre les deux ben tu pourras le combler et sinon l'autre chose c'est l'odeur que ce soit les vêtements ou les sacs il y a toujours cette espèce d'odeur de goudron dessus ça part les vêtements ça part à la machine les sacs malheureusement ben, tu peux pas forcément les mettre à la machine donc en fait tu dois juste les laisser s'aérer un long moment donc sache que tu peux pas pouvoir dès que tu reçois ton colis porter directement ce que tu as acheté tu peux mais tu vas schlinguer la mort il voilà. Et puis côté des sacs, j'en ai aussi commandé plein il y a dans ma jeunesse. Et pour moi, il n'y a aucun souci sur les sacs, il y a juste aussi cette odeur, pareil où il faudra laisser attendre. Pour ce qui est des bijoux et style, j'ai fait une très bonne découverte. Je t'en dis pas plus. J'ai fait une vidéo où je te montre. Quelle marque choisir sur YesStyle C'est une marque avec une qualité de fou, mais justement pas vraiment une qualité de fou, à des prix plus que raisonnables. Typiquement, mais en fait, tous mes bijoux quasiment viennent de là. Je dors, je mange, je me douche avec. Ils n'ont pas bougé et ils coûtent pas cher. Je parle beaucoup de YesStyle et une question qui revient très souvent, c'est sur la livraison. Les frais de port sont gratuits à partir d'un certain montant. Ça peut varier selon les pays. Par exemple, entre la France et la Suisse, c'est pas pareil. Mais en général, c'est autour des 50$, dollars, ce qui est plutôt pas mal et on va se dire... Tu arrives assez vite, hein. tristement mais c'est la réalité je te mettrai en description le lien vers le tableau des prix comme ça tu pourras aller te renseigner, tu reçois ton colis après environ 14 jours ouvrables, donc sans compter les week-ends, sans compter les fériés, et tu les comptes à partir du moment où ton colis est parti de YesStyle, à partir du moment où il est expédié. Mais justement cette expédition de colis peut prendre un peu de temps parce qu'ils n'ont pas forcément tous les produits en stock, donc ça j'en ferai peut-être une vidéo à part pour t'expliquer plus en détail, donc une fois que je l'aurai fait, filmée et mise en ligne, je te la mettrai dans la description. Mais sinon qu'on se le dise, ça fait donc presque 10 ans que je commence sur YesStyle, j'ai jamais eu de colis perdu, en général quand il y a un problème c'est pas la faute de YesStyle c'est la faute de la poste et aussi j'ai jamais eu de colis complètement déglingué ou quoi que ce soit mais de toute façon le service client YesTile est à disposition, si t'as quelques soucis que ce soit tu peux les contacter ils te répondront en quelques jours. Le sujet le plus réjouissant du monde, les frais de douane j'ai fait une vidéo complète sur le sujet mais sache que YesTile rembourse tes frais de douane donc ça si tu veux savoir comment faire et eh bien vidéo dans la description. Petit côté réjouissant, les codes promo. je pense qu'on aime tous faire des économies et c'est pour ça qu'en fait j'ai fait une vidéo qui est un annuaire à code promo dans lequel dans le dernier commentaire j'ai peint tous les derniers codes promo YesStyle que je peux trouver donc n'hésite pas à la mettre en favori comme ça tu pourras retourner à chaque fois dessus et aller checker en fait quels est les codes promo que tu peux utiliser. Globalement YesStyle pour moi surtout pour la beauté et la k-beauty c'est le paradis, c'est le meilleur site que je peux conseiller actuellement, c'est un site génial avec une sélection de malades. après il y a juste le côté des vêtements qui est selon moi pareil pour tous les sites c'est que tu ne peux pas essayer et que tu ne peux pas vraiment retourner, donc il est là le truc c'est qu'en fait si tu commandes tu dois garder ça en tête que tu n'as pas de deuxième chance. C'est pas la catastrophe les vêtements, hein. je veux pas te faire peur non plus. Mais voilà, sache que tu peux trouver des choses bien, des choses moins bien, et que ben, si ça ne te va pas, il faudra trouver une autre solution. J'ai aussi fait un guide complet sur YesStyle. C'est une vidéo qui date un peu, à chaque fois que je la regarde, elle est tellement cringe que ça me fait mal au cœur. Mais les conseils sont toujours d'actualité et ils sont hyper bons et hyper pertinents. Donc je te mettrai ça aussi en lien. Et puis sinon je te mets ma playlist complète sur comment acheter sur YesStyle où tu peux aller regarder une autre de mes vidéos. Allez, salut